Quelle est l'autre région importante de l'air 6 Si tu es tout au-haut de la tête, là, à peu près, là, Petit rond, s'il vous plaît. C'est l'air motrice supplémentaire, l'AMS. Et pourquoi est-elle différente de l'air prémotrice, l'APM Encore une fois, eh bien cela s'explique par sa position stratégique. Hum, bon de voir. ouais, ouais, je comprends. Explique donc. Leur motrice supplémentaire est devant la partie du cortex moteur primaire liée au cœur, des jambes en passant par le tronc jusqu'aux épaules. Mais en effet, c'est intéressant, c'est intéressant. Elle réunit les deux hémisphères, donc elle peut plus facilement planifier des actions nécessitant la coordination des deux côtés du corps, n'est-ce pas Eh oui, en effet, comme marcher, courir, danser. Et toutes ces actions manuelles qui ont besoin de nos deux mains. Pourquoi cet écran Rappelle-moi pourquoi cet écran C'est pour projeter l'action en préparation, dans la MS, pour se l'imaginer, la prévisualiser en quelque sorte. Tu remarques, tout juste devant l'air motrice supplémentaire, l'air 8. Ici là, mon dieu oui, c'est l'air 8. Au-dessus des muscles des yeux Rappelle-moi les fonctions de l'air 8. C'est l'air 8 qui dirige le mouvement des yeux. Pour bien viser ce qu'on peut voir par saccade. Ouais, effectivement, l'air 8 assure la coordination entre l'action et ce qui est vu. La vision de l'action. On doit voir ce que l'on fait, effectivement. Et l'air 8 joue ce rôle, aussi dans la planification de mouvements complexes. D'où l'écran Effectivement. Et là, mais c'est au centre de tout ça. Au centre de la planification des actions initiées par soi, contrairement à tout à l'heure. Quand on décide de faire quelque chose soi-même, par exemple hmm. manger du gâteau. Ah oh oui, j'aime ça manger du gâteau. <rire> bon. Eh bien, tu dois d'abord chercher dans ta mémoire des mouvements appris. Ah oui, cette mémoire là, la mémoire précédurale Oui, et cette mémoire se trouve dans l'AMS Non, mais c'est elle qui passe la commande des mouvements qu'elle a besoin. Et pour trouver parmi les mouvements appris, ce qu'elle cherche, l'AMS fait appel aux noyaux gris centraux, dans le lobe limbique. Ces noyaux ont chacun leur rôle dans la mémoire des mouvements. Hmm, ils sont tous situés autour du thalamus, au centre du cerveau. Tout à fait. Ils ont pour rôle de sélectionner les bons mouvements et supprimer ou inhiber les mouvements indésirables parmi notre répertoire des mouvements appris. La mémoire de nos mouvements est ainsi localisée dans les noyaux gris. Oui. Des ensembles de séquences musculaires des mains et des bras, des actions pour parvenir à un résultat. Dans le but de rendre nos actions quotidiennes automatiques. Comme manger Boire. Pédaler. Écrire Se brosser les dents, découper du papier et même parler. On fait normalement ses actions sans même y penser. Ah, tu as dit parler Dans les langues que l'on connaît bien, oui. C'est vrai que je parle souvent sans y penser. Maintenant, essaie de parler couramment dans une autre langue. Ah, pas dis ça me tente pas c'est vrai que pour les langues que l'on connaît peu, on est toujours obligé de penser avant de parler. On pense à la phrase que l'on fait, on essaie de trouver comment on va accorder le verbe, dans quel temps... Ah c'est compliqué. Ouais, ouais, je le sais, c'est compliqué. Et puis, tout à coup, on arrive à parler sans y penser. C'est formidable, n'est-ce pas Ouais, ben, c'est justement, c'est le rôle des mouvements procéduraux. Eh, hey, on a bien compris C'est la pratique qui rend l'action automatique Ouais, c'est presque un slogan, ça, non Répète C'est la pratique qui rend l'action automatique. Bien sûr. Ce qui est important de retenir, pour finir au sujet des noyaux centraux, c'est que, d'une façon inconsciente et automatique, la mémoire procédurale permet l'apprentissage de procédures, pas seulement motrices, mais aussi perceptives ou cognitives, ce qui aboutit à la maîtrise d'un savoir-faire. Et des longues d'un de réplique, peux-tu recommencer Oui, euh, bien sûr. Ce qui est important de retenir au sujet des noyaux gris, c'est que, d'une façon inconsciente et automatique, la mémoire procédurale permet l'apprentissage de procédures, et pas seulement motrices, mais aussi perceptives et cognitives, ce qui aboutit à la maîtrise de savoir-faire. Moi, ouais, c'était mieux, hein. J'ai mieux ça quand ça va plus vite comme ça. On poursuit. De nombreux savoir-faire. Oui, justement, telle cette courte liste qui déroule devant nous. Attention, attention. Écrire, pédaler, découper du papier, skier, lancer un ballon, patiner, nombreux mouvements qualifiés, impliquant plusieurs parties du corps, mais aussi nombreux aspects de la vocalisation. La voix. Oui, oui, la voix. Oui, regardez, oui, oui. Ben oui, les langues, c'est exactement ça, quoi. Ouais, toutes les inflexions de voix, caractéristiques selon les émotions, ouais, oui, tout ça, c'est appris, hein. Mmh. Mmh. Mmh. Ben oui, je serais pas capable d'être aussi bon que ça, sinon. Ouais, c'est un fait. Les mouvements procéduraux appris sont spécifiques et difficilement transférables. Par exemple, pour manger, il est difficile d'interchanger les ustensiles de nos mains. Ah, effectivement. Essayez de découper une crêpe ou n'importe quoi avec le couteau dans la main qui utilise normalement la fourchette. Et essayez de boire, de l'autre main, de lancer une balle, de vous brosser les dents. Ouais, vous allez voir, c'est compliqué. Mais, mais là, est-ce que c'est fini ou si j'ai des noyaux Grisanto ouais, ouais, je crois qu'on peut poursuivre. Ouais, mais là, tu oublies là, de parler du rôle spécifique des noyaux accumbens. Comment tu dis Accumbens, les noyaux les noyaux situés de chaque côté, tout juste là. Ils ont un rôle capital, en effet, pour encourager ou non nos actions proposées. Un rôle central dans le circuit de la récompense. Ah, C'est un peu comme la carotte au bout de la corde, là, qui nous fait avancer. ouais et selon nos actions, la carotte est plus ou moins grosse. Les noyaux accumbens créent ainsi des attentes plus ou moins grosses, selon la grosseur de la carotte, évidemment. Et lorsque les attentes sont surpassées, les noyaux accumbens sont en activité. Est-ce pourquoi on dit les noyaux accumbens qu'ils participent à la composante émotionnelle des actions En effet. Pourrait-on aller jusqu'à dire que la plupart de nos mouvements mémorisés, sinon tous, sont liés à des émotions ben, probablement à une récompense euh, ou un bâton. <rire> Et leur fonctionnement repose principalement sur deux neurotransmetteurs libérés par les noyaux Accumbens. Des neurotransmetteurs Ouais, les petites particules chimiques, là, que se transmettent les neurones. On dit neurone ou neurones. Bon, ça dépend du pays, normalement, on devrait dire neurones. Mais pourquoi t'as dit neurone bah ben parce que tout le monde ici dit nous sommes ici où là bon euh, je vais reprendre deux neurotransmetteurs libérés par les noyaux arcumpanse des neurotransmetteurs ouais les petites particules chimiques là que, que se transmettent les neurones oh, tu veux dire la bande des suffixes en in ouais ces hormones et chimiques ouais ils leur ont donné tous des noms qui terminent par in presque tous en fait oh il y en a beaucoup hein ouais. Pour l'instant, on va retenir seulement deux. Qui sont La dopamine et la sérotonine. Tu as dit la dopamine Ouais, la dopamine, elle favorise l'envie et le désir. L'envie et le désir. Mais ce sont les deux principaux moteurs de l'action des personnages. Pourquoi tu ramènes tout toujours au théâtre C'est mon obsession. L'émotion et le théâtre. C'est lié way. Anyway.